Je m'appelle Charles, j'ai 24 ans et je joue du violoncelle. Je m'appelle Marc Guillotot, j'ai 18 ans et je suis violoniste. Je m'appelle Yuiko, j'ai 25 ans je suis pianiste. Ça m'apporte euh, le dépassement de soi, la discipline et la musique qui est mon identité. <musique> Pour une audition de musique de chambre euh, ou un groupe jouait de la musique contemporaine avec euh, quelques amis euh, on a été pris d'un faux rire Mais on n'a pas pu s'arrêter on a dû sortir J'ai commencé le piano à 5 ans j'ai rêvé de jouer du piano en regardant les maîtresses à l'école maternelle. Voilà, j'ai commencé comme ça. <rire>